J'aime bien sentir la lame comme ça tu vois qui me. Non mais dis pas des trucs comme ça. J'aime bien franchement. <rire> <rire> en tant que coiffeur ça te fait plaisir d'entendre ça. J'aime bien sentir ta lame. Non. Bah, <rire> <rire> pas Playpad, vous avez bien ou quoi On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le cadre a un petit peu changé, tu le vois, la calva s'est assumée et je vous avais promis de ramener mon coiffeur pour qu'il puisse me raser le crâne en même temps que je joue. Mais je vous ai pas ramené n'importe quel coiffeur, aujourd'hui je vous ai ramené Clem. Salut Clem, ça va ça va, et toi? Oui, voilà, ça va, super. Je vous ai ramené le premier coiffeur qui m'a rasé le crâne. Voilà. Première fois que je me suis rasé le crâne, je suis allé dans son salon. Il se trouve que, bah, il me connaissait, hein, tant mieux. Et aujourd'hui, il va pouvoir témoigner d'un truc. Et Clem, j'ai besoin que tu me soutiennes sur ce coup. Et qu'on, je mets les points sur les i. Ici, là. C'est de la repousse Elle est pas ici la calvasse Par contre... Un petit peu, un petit peu... <rire> Par contre, ici là, donc je sais pas si vous voyez... Là, c'est de la calvasse, donc on s'est fixé un petit défi, on va essayer, vous voyez, de le réussir, il va me raser le crâne, il va pas falloir que je fasse des mouvements trop trop gros si j'ai envie que ça se passe bien, tout en jouant, en plus je serai sans son, donc ça va augmenter la difficulté du défi, à l'heure actuelle je sais pas du tout si je vais faire une bonne game ou pas, mais on est là pour du divertissement, on me rase le crâne, je fais du gameplay, et c'est parti. Y'a pas de soucis, hein. donc on commence gentiment, regarde en plus, euh, vacante. Comme ça là, petit point stratégique sur Vacante. Je vois qu'il y a des gens qui ont des chiens dans le lobby, ça c'est un mauvais signe. Franchement si on m'avait dit un jour que sur YouTube je proposerais comme divertissement le fait de me faire raser le crâne tout en jouant, j'y aurais pas trop cru. J'y aurais pas trop cru. D'ailleurs Clem, euh, je tiens à le dire, hein, il vient ici me.. me, me ah bah la, la partie a déjà commencé. Euh, il vient ici me raser le crâne gracieusement, mais je tiens à vous dire qu'il a un salon sur Lyon. Donc euh, il s'appelle comment mon frérot ton salon voilà, Salon Kaiser qui est euh, dans le, dans, dans, voilà, 78 runets dans le sixième. je me permets de faire de la pub pour le frérot donc n'hésitez pas si des lyonnais ont besoin d'aller se faire raser par euh, Clem le viril, vous pouvez foncer, il s'occupera bien de votre crâne et de toute façon vous allez avoir une démonstration de ses talents. Allez tiens, on va essayer de gagner le point stratégique là parce qu'on est un peu en train de perdre, j'aime pas rejoindre des, j'aime pas rejoindre des games pour être honnête, mais il y a pas trop le choix, je... ok vais je faire un kill avec la greu, on va rester allongé. Hop là Allez Non t'inquiète, pas de geste brusque. Donc là il m'a dit, euh, tu, je, je te fais à la lame, <rire> parce qu'avec la tondeuse ça risquait de faire beaucoup de bruit, et euh, il m'a dit tu fais pas de gestes bizarres. Donc là il faut que je joue, tu vois, plus bas que d'habitude, sans son, et euh, avec une lame sur le crâne, c'est euh, une expérience extrêmement funky. Ok, oh, ils sont un peu au fond. On va essayer de pas trop trop, tu vois. Vous savez quoi on va, on va attendre comme ça. ça je pense que c'est bien d'attendre comme ça. Là, si tu attends comme ça, ils vont arriver tout droit. Et pendant ce temps-là, voilà. Petit drone. Okay, si je sors un adave. Genre ma dernière vidéo, je voulais sortir un adave, une série de 8, je l'ai fait dans, dans les meilleures conditions mais à la dernière seconde. Si si, j'ai record. Genre j'ai record mais je l'ai sorti à toute fin, tu vois. Je l'ai sorti à toute fin. Hop là, série de 5. Let's go. Si je le sors maintenant alors que tu es en train de me raser le crâne sans son, sans rien. C'est grâce à toi. Franchement, je peux dire que ton influence est énorme. <rire> ton influence sur moi est dentée, c'est quelqu'un ici là. Hop. Donc j'avoue que je me suis pas trop intéressé au point là. Attends, on va aller regarder dans le couloir, personne. quelqu'un au fond. Okay, le point est au centre. Aïe, ah, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, 130, 130. La game est serrée, mon frérot. La game est serrée. Je suis coincé entre jouer l'objectif et jouer la série. Tu penses jouer l'objectif ou ma série C'est toi qui décide. Joue ma série okay. ok. Je vais tenter la Dave. Ok, bah bon. Oh, non Il campait dans un coin, regardez-le Mais regardez ce, regarde ce sagouin, gros Il y a 30 secondes, t'as dit... Bah ouais, je sais, je sais, je <rire> tu relèves mon hypocrisie, tu relèves mon hypocrisie, tu as raison, il n'est pas bien des hypocrites comme Zach. <rire> c'est vrai qu'à 30 secondes, c'est moi qui campais, mais bon, je n'ai pas mis une clé mort J'ai au moins cette fierté-là, tu vois. Ok, déjà dans ce couloir Pas trop que tu me caches l'œil si possible. Hop là, un petit kill. Moi Déjà, j'essaye de faire un bon gameplay dans ces conditions, c'est pas facile, tu vois. Et toi, t'essayes de me raser dans bien. ces conditions, effectivement. On échange, tu vois là. Non, non, non, je suis pas trop sûr qu'on d'avoir envie d'échanger, là. Je te cache pas que je pense que je suis dans la bonne condition. Là. Le pire, c'est que je suis sûr que le gros gogol, là, il est encore dans son coin à gauche. Regardez au-dessus, là, il a, un avion, il a un avion personnalisé, là. Aïe, aïe, aïe. Ok, je l'ai tué lui, j'ai tué son allié. Et juste après, là, je saute et je regarde à gauche, vous allez voir. Aïe, aïe, aïe, quand je passe la lame, Non, non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Oh le, oh le mongolo, oh le mongolo. Il y a encore. Bon, oh, il est mort ça y est je l'ai tué, j'ai tué. tué le mongolo qui campait dans le coin qui y était encore. Le mec était encore que dans que le même coin. Bah ouais c'est vrai que c'est call of duty. Il est vrai qu'il y a des risques, c'est bien tu connais ton sujet. <rire> Hop là encore un nouveau kill, série de 5. Série de 5 à nouveau Clem. Série de 5, on est bien. J'avoue que là on attend un peu, je l'avoue. très une petite bitch je dois dire que je n'attends pas. C'est V12 ça, c'est monsieur le V12. C'est bien, j'aime bien Clem tu as tes références en... au point. <rire> c'est le frérot, c'est le frérot qui arrive. Hop là, série de 6. Série de 7, série de 7. Un kill. Oh, NON Il m'a sauté dessus, j'avais pas de son Je suis pareil série de 7, j'ai envie de canner I wanna fucking die Il allait avoir un adam dans des conditions dantesques <rire> Oh dommage Hop là, encore un kill, super, ça se passe bien. En plus on joue MP7, on joue agressif. Enfin, euh. Pas beaucoup, franchement pas beaucoup de ouf. Ça, ça va, t'avances bien Les travaux sont en train d'être faits oui, je... oui. Franchement, je bouge pas trop là, ça va sur la fini... non, non. Super, super, super. Je suis content. Moi, ouais, pour être honnête, je... je prends un bon gameplay là donc euh, je suis content. Sachant que j'ai eu qu'une game d'échauffe aujourd'hui, c'est. I am very heureux. Hop là, pète ton duel, toi. Il m'a défoncé. Là, là, là, il vient de me défoncer. Là, c'est à dire que a... je suis sa bitch. On va bientôt finir la game là. J'ai rejoint une game qui avait déjà commencé Ce que j'étais en train de dire Mais quand j'avais rejoint Il y avait égalité Alors Là on va gagner Mais on va gagner en partie en bonne partie Grâce à Zach tu vois Regarde là je vais dans le point Non mais tu sais quoi fuck Je vais même pas dans le point Je fais, je fais le mec arrogant Le mec qui va rechercher tu vois Et kills supplémentaires. supplémentaire Wouhou Game gagné Victoire Victoire les amis On est bien On est bien 17 kills Mais je pense que je suis pas mort des masses deux fois Vous voyez avec les séries que j'ai fait Donc franchement c'est assez cool Je suis content je suis content de regarder quand encore quelqu'un qui joue au R700 très cheaté, au très très cheaté R700. Ah bah superbe action de la partie là, je suis pas déçu. Hein. <rire> 17-5, 17-5 Clem, franchement. Je trouve que le contrat est rempli de mon côté. Alors est-ce que ça avance bien Oh regardez ce crâne viril qui est en train d'être fait d'ailleurs je tiens à passer un message hein, surtout à mon frérot euh, gigi euh, n'hésitez pas quand vous êtes dans des états de calve très très avancés comme lui euh, <rire> à tout raser en plus je rigole parce qu'il a dit qu'il voulait pas qu'on force sur <rire> sa calve donc je vais pas faire trop le forceur non plus mais sans déconner <rire> pas hésiter à vous raser le crâne parce que c'est quelque chose qui vous rend encore plus viril tu vois mais après ça c'est facile de dire quand t'as plus de cheveux alors que vous vous avez des beaux cheveux bien soyeux et vous vivez pas ma, ma, ma situation tu t'es déjà rasé le crâne quoi Clem t'es déjà rasé le crâne Confinement tu t'es rasé le crâne T'es parti en couille T'étais bien lisse Ah ouais. <rire> Et t'as kiffé ou pas bah non. Non t'avais pas kiffé Merde, il est en train de me contredire. <rire> On a le temps pour une autre game tu penses bien sûr. Super. J'aime bien sortir la lame comme ça tu vois qui me... Non, mais dis pas des trucs comme ça. J'aime bien franchement. <rire> En tant que coiffeur ça te fait plaisir d'entendre ça. J'aime bien sentir ta lame. Non, bah... <rire> je pensais que ça te ferait plaisir. Let's go C'est parti, deuxième gameplay, nous sommes sur une autre map, donc je vais me permettre de prendre une arme, un poil plus long, long range, mais qui ne sera pas l'AS Val. L'horrible ASVAL, hop. Aujourd'hui, juste avant d'être avec toi Clem, je vais donner une conférence euh, au gaming campus à Lyon, c'est une école euh, bah, justement un petit peu t'sais, commerce, gaming, tout ça, machin, etc. Donc ça n'a ça rien à voir avec les cours que je vais donner, parce que je vous avais annoncé que j'allais être prof. Mais euh, je suis très content. Parce parce que le truc s'est très très bien passé, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus et j'ai pu m'exprimer sur mon métier, sur plein de trucs de mon quotidien, etc. Je viens de me faire Outgun Vénère et, euh, <rire> et je pense qu'il y aura un replay qui va sortir sur Youtube de cette conférence donc quand le replay sort, vous avez ma parole, je vous en parlerai, je vous le donnerai, il sera monté, etc. Il y avait plusieurs POV, euh, tout ça, tout ça et, et, et je pense que ça peut vous intéresser de m'écouter parler sur euh, des sujets sérieux comme ça. Ok, c'est très très chaud là. Oula, ce qu'il a pris lui. Il a pris ça le truc. Il y a eu, eu mise de sale truc là. Qu'est-ce que tu viens de faire là Parce que je me, me demandais pourquoi tu m'avais abandonné de manière si abrupte. Moi je te laisse plein de mousse, tu fais plein de mousse hein <rire> <rire> Non, c'est vrai que c'est pas super opti euh, de jouer avec plein de mousse sur le crâne. On, on va se le reconnaître. Quelle luisance incroyable. Quelle luisance incroyable. Sais que vraiment, genre, t'es le seul chez qui je vais raser mon crâne. De temps en temps, je le faisais un peu tout seul ou c'était ma femme qui le faisait. Mais c'est un réel plaisir de... Vraiment, la sensation de quand t'as le crâne rasé tout beau, tout, tout propre, tout clean, c'est vraiment top 3 sensations sur cette terre. Mais je suis sérieux. Hop là, super. On est pas mal là. Oh, bâtard Il m'a cut Je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Ça, c'est à cause du fait que j'ai pas de son là, j'entends pas le mec derrière. Par contre, on est en train de gagner, ça, tu vois, c'est très très plaisant. Oh là, je suis d'alcoolique. Oh là là là là Mais tu sais que c'est agréable ça Petit double, il y a quelqu'un juste là, hop là, super, ça va continuer à venir devant, le petit double a mis bien là, là ils vont être devant à droite et devant à gauche là, devant côté droit et devant côté gauche. Et au moins là je chope du temps dans le point, vous voyez, c'est du temps d'escroc, là concrètement là c'est du temps d'escroquerie que je suis en train de proposer, c'est du temps pour les stats, je suis en train de statpad le temps dans le point. On teste. ok, merde, il y a une frappe, mais on est encore en train de gagner, effectivement. Est-ce qu'on va pouvoir proposer deux gameplay vainqueurs dans la même. dans la même vidéo Super. Quelqu'un d'autre tu vas venir devant moi, je les connais. Regardez la connaissance de Call of Duty, il y a quelqu'un devant moi dans un instant. Voilà T'étais sûr Quelqu'un d'autre T'as vu je me hype énorme je, je je brille un peu. Hop là super. Série de 3, let's go. Il m'a dit que j'étais. que j'éblouissais la cam là. Vous voyez Krillin et les boules de cristal là. Série 4, super, petit drone, on envoie, ça va commencer à arriver derrière, donc là et à gauche, vous allez voir, regarde, je regarde à gauche, ça va venir là, voilà, évident, série de 5, série de 6, série de 7, série de 8, le quadrin gros, tu l'as vu, dis-moi que tu l'as vu, tu l'as vu putain, je me hype énorme sérieux, let's go, et là je suis mort comme une merde, ça y est, le crâne est rasé Le crâne est rasé, baby Vous croyez quoi Ça va venir ici, devant moi. Voilà, et ça y est. Là, maintenant, il n'y a plus de désavantages comme ça, là. Je suis au courant de tout ce qu'il se passe. On enchaîne. Ça enchaîne les kills. Ils sont en train de revenir, hein, mine de rien. Là, on n'a pas pu aller prendre le point alors qu'on avait la daf, c'est dommage. Je suis fan de petites bites. Là, là, là. J'en ai marre des R700. J'en ai marre des R700. C'est ma phobie, ce sniper. J'en peux plus, frère. Oh, dans toutes les games Bon là on est en train d'enchaîner les points, toi tu dégages. Oh le petit double, oh le petit double de Zach Le double énorme, le double énorme, ne soyons pas humbles pour rien. On teste, y a quelqu'un juste là. Super, mort. Quelqu'un d'autre. Chien <rire> Mais regarde gros Ça c'est pas juste ça enfin, C'est du gameplay d'homme pas drôle ça, lui il est pas drôle, lui, lui on l'invite pas en soirée lui. Ça m'a hit marqué! Il y a hit marqueur! Il faut go dans le point là parce qu'on est en train de perdre toute notre avance. J'ai. Je suis en train de me ronger les doigts là. Je suis stressé du zeub, là. Super, petit drone. Let's go. Ça va arriver dans notre dos. Vous allez voir, ils sont dans notre dos. Et devant. Regarde, on va l'attendre ici. J'en ai marre de ces snipers, putain Il m'a bien un sale truc Bon cette game était un peu nulle à chier, hein, mais bon il était 4 à la fin mec. C'était un petit peu plus compliqué. Ouais, regarde, ça c'était l'action. C'était l'action, l'action de la partie, l'action de la game. Et le quatrième juste derrière qui est venu prendre sa dose. C'est dommage. Bon et ben voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. 36-28, la deuxième game c'est un peu moins bien passé. Mais j'étais avec des alliés qui étaient pas très très très forts. On va dire 4 secondes en faisant du 6-19. Ça n'a pas aidé. Je remercie Clem, mon frérot. Clem. Si tu veux faire un petit coucou pour finir. Voilà, il vous fait un petit coucou. Le défi de Zach qui joue en se faisant raser le crâne a été réalisé. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est le cas, petit pouce bleu et compagnie. Machin, machin. Et je vous dis à la prochaine, les amis Bisous